Hey Salut! Ce matin, on va euh, on va regarder comment euh, mettre des éléments au menu. Parce que le menu que j'ai en haut, ici dans mon site web, ben, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait apparaître le menu. Euh, D'abord et avant tout, il faut se créer quelques pages de contenu. Alors, il y a un tutoriel qui est dédié à la création soit d'articles ou soit de contenu. C'est deux choses complètement différentes. On se concentre donc sur le menu. Alors, ce que je vais faire, c'est aller sur mon tableau de bord. Et il y a une section. Où je vais ce que je dois faire d'abord et avant tout, c'est survoler ici dans Apparence. Encore une fois, je vais tasser mon visage du menu. Ça, ça, ça va déjà aider beaucoup. Oh, je me promène. Voilà. Donc, Apparence. Ensuite, je choisis Menu. On va regarder ensemble. Là, on est vraiment dans le mien. Puis on va prendre le temps de regarder un petit peu comment ça se passe, comment ça se présente ici. Évidemment, vous, ce pas ce que vous voyez, là, c'est ce qu'on va construire ensemble pour vous. Mais ici à droite, on a la structure du menu et dans la partie de gauche, ce qu'on a, c'est les éléments qu'on peut insérer dans ce menu-là. Alors, soit des pages, soit des articles, campagne, c'est relatif à ce que j'ai ajouté comme extension, on y reviendra, les liens personnalisés, des catégories, etc. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est vous créer un nouveau menu. Alors, je descends encore une fois ici. Vous avez l'option, juste ici, Créer un nouveau menu. C'est ce qu'on va faire. Sur Créer un nouveau menu. Et maintenant, je vais donner à côté du nom du menu, dans mon cas je vais l'appeler menu alternatif, et créer le menu. Bon, alors maintenant on m'indique structure du menu, ajouter des éléments de menu depuis la colonne de gauche. Alors ici à gauche, j'ai les plus récents items que j'ai créés, alors soit les pages, parce que je suis sous page, si ce sont des articles que j'aurais voulu chercher, j'aurais été dans la section articles et j'aurais déroulé, et ici j'ai les articles que j'ai écrits. Je reviens donc dans page, c'est ce que je veux ajouter à mon menu, et là je vais faire afficher tout. Alors, en premier lieu, j'avais créé une page d'accueil, donc je peux la cocher. Et si je la veux dans mon menu, donc je coche et je fais Ajouter au menu. Elle apparaît ici à droite. Ensuite, je veux afficher mon blog, je coche Blog et je fais Ajouter au menu. Ensuite, l'index des tutoriels, ajouter aussi au menu. Prenons l'exemple suivant, je désire que index du tutoriel, alors ici ce qu'il faut comprendre c'est que ces trois items-là vont se présenter de gauche à droite, donc le premier item à gauche dans la barre de menu, le deuxième item dans la même barre de menu qui va être à droite de tutoriel, et finalement index de tutoriel serait le dernier, et pourquoi pas ajouter euh, la page de contact. Quand on ne la voit pas, ce qui peut être simple, c'est faire tout simplement recherche ici et exemple contact. Rechercher pour moi dans mon contenu ce qui peut correspondre le mieux à contact, me contacter, ajouter au menu. J'ai quatre items de menu. Ce sont les quatre items que je voudrais dans ma barre principale. Maintenant, je l'enregistre. Mais ce ne sera pas tout. Actuellement, ce que j'ai, c'est tout simplement créer mon menu. Ma barre, donc en haut, va montrer ces quatre items-là. Mais maintenant, je dois dire à WordPress que ce que je viens de créer, c'est le menu que je souhaite qui s'affiche sur mon site. On a ici, tout à côté de l'onglet « Modifier des menus »,« Gérer les emplacements ». Alors là, ce qui va me permettre de connaître les différents emplacements de menus que j'ai dans mon site. Moi, ce que je veux, c'est le menu de navigation. Et je veux dire à WordPress que, pour mon site Internet, le menu de navigation, je veux que ce soit le menu que je viens de créer, « Menu alternatif ». J'enregistre les modifications. Et maintenant, je vais retourner voir mon site web pour voir comment ça s'est passé. Et là, je vous le dis tout de suite, ne vous inquiétez pas si ça s'affiche pas, dans mon cas, là, si les modifications sont pas tout de suite visibles. C'est tout simplement parce que j'ai installé ce qu'on appelle un logiciel de cache. On va y revenir éventuellement. Ah, voilà, on l'a. Merveilleux. Dans la barre de menu en haut, le menu qu'on vient de créer s'affiche donc. Maintenant, là, comme vous voyez, j'ai un problème. J'aime pas du tout la longueur de l'affichage. Bien que ce soit le titre de ma page, c'est automatiquement ce qui s'est mis dans le menu. C'est le titre que j'avais donné à la page que j'avais créée. Considérant que je trouve ça trop long, je vais retourner dans dans l'onglet Modifier les menus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment traiter l'affichage. Donc, le texte qui s'affiche dans le menu, et rassurez-vous, ça ne changera pas du tout le titre de la page. La modification que je fais, c'est tout simplement au niveau cosmétique. Ça va tout simplement changer la façon dont le menu est présenté, le thème. Donc ici, j'avais tutoriel pour faire un site Internet. Donc, je reviens et je veux tout simplement appeler ça tutoriel. Donc, j'ai déroulé dans la section de droite, j'ai appuyé sur la flèche pour dérouler les options et dans le titre de la navigation, j'enlève tout ce que je trouve de trop. Je souhaite ne garder que tutoriel et je vais enregistrer le menu. Cet internet, bien là, évidemment, ça va changer avec un affichage qui va être vraiment plus cosmétique. Donc, comme vous voyez, c'est maintenant sur une seule barre. Maintenant, on va prendre cette idée que je veux un menu déroulant. Je voudrais que sous tutoriel, quand les gens passent la souris au-dessus, qu'il se déroule différents sous-menus. Donc, je reviens dans menu. Je veux donc que, su, que sous tutoriel, on ajoute 25 choses à faire après avoir installé WordPress. Donc, je coche l'élément que je veux ajouter et je fais ajouter au menu. Et là, il va se mettre en bas, là. Et Et c'est pas du tout dans mon gauche à droite là où je le veux. Je veux qu'il apparaisse sous tutoriel, mais en sous menu. En tenant ma souris, je peux draguer, déposer. Et là, comme vous voyez, je vais aller sous tutoriel, mais je vais aller un coup à droite. Comme vous voyez, il s'est placé en arborescence. Quand vous placez à gauche complètement, c'est le premier niveau. Et quand vous mettez un item sous tutoriel, mais un peu à droite, on tombe en ce qu'on appelle second niveau. Donc, ça va me permettre, quand les gens vont survoler le tutoriel, de faire apparaître sous tutoriel 25 choses à faire. J'enregistre le menu, je vous le montre pour que ce soit plus clair. Je vais laisser le temps à ma page de se rafraîchir. Et dans mon cas maintenant, je vais être obligé de vider ma cache. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement que de la façon que j'ai monté le site Internet, j'ai une... Et c'est pour ça que ce que je change n'apparaît pas tout de suite. Maintenant, quand je passe ma souris au-dessus du de tutoriel, comme vous voyez, j'ai le sous-menu 25 choses à faire. Donc, si je reviens à mon menu, puisque j'avais glissé, déposé un item qui était ici, donc quand je l'avais ajouté, il était là, je l'ai monté de cran jusqu'entre les deux et je me suis assuré qu'il était bien à droite, comme ça, sous tutoriel. Et ça crée l'arborescence. Et ça, vous pouvez le faire pour tous les items de votre site web. Donc, vous créez vos pages. Les pages vont apparaître ici. En créant un nouveau menu, vous pouvez organiser l'information comme vous voulez qu'elle soit montrée. Et quand le titre est trop long dans sa présentation, va ben, tout simplement, vous déroulez. Et par exemple, ici, je vais l'appeler « Affaires ah, ». Hein avoir installé Wordpress. Et je, là, j'aurais enregistré. Afin de ramener mon site web comme il était, puis comme vous le naviguez, je vais retourner dans ma gestion des emplacements, puis je vais remettre mon menu réel, celui que j'utilise habituellement. Donc, je reviens dans gérer les emplacements, sélectionner le menu à modifier, simplement toucher, Je déroule menu de navigation et je reviens à ce que j'appelais, sauf erreur, je crois qu'il s'appelait bien principal. Je vais aller vérifier. Je reviens à ma page ici pour vérifier que mon menu va bien revenir, que je vais bien avoir. qui n'est pas le cas, donc c'était bien le menu index que j'aurais dû choisir. Donc je reviens dans ma section gérer les emplacements, je choisis le bon menu. Dans mon cas, je vais devoir vider ma cache. Je vais rafraîchir ma page. Et voilà, donc je suis revenu au bon menu. Si on retourne, comme vous voyez, quand je passe ma souris, moi au-dessus d'à propos, j'ai deux items. Quand je m'en vais dans l'index des tutoriels, j'ai plusieurs items. Même chose pour référencement SEO. Si on va regarder comment je le présentais, comment je l'ai créé, là, quand j'ai monté le site Internet, tout simplement, je reviens à mon menu. Je vais sélectionner le menu à modifier. Dans mon cas, je vais revenir à mon réel menu. Donc, je m'en vais dans index. Et C'est tout simplement là pour vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on vient de voir au niveau de l'arborescence de menu, l'espèce de hiérarchie des informations qu'on a dedans. Donc, je le sélectionne. Alors, comme vous voyez, j'ai à propos à gauche, hein, ce qu'on retrouve très très bien ici, à propos. Et sous à propos, j'ai deux items, je reviens dans le menu pour le construire, à propos, j'ai deux items qui sont sous à propos un peu tassés à droite, ce qui veut dire qu'ils vont être des éléments de sous-menu. Un élément de menu seul, il n'a pas de sous-menu, il s'affiche effectivement bien seul. On revient ensuite dans l'index des tutoriels, et là, j'ai toute une trallée de pages. Je reviens ici, index des tutoriels, j'ai encore ce même lot de pages. Donc, c'est la façon de fonctionner. Vous pouvez faire ainsi des menus, des sous-menus, en vous rappelant toujours de tout simplement enregistrer le menu. Si vous ne le voyez pas apparaître, ben, souvenez-vous, c'est que dans la section gérer les emplacements, vous à WordPress, où il doit mettre le menu que vous venez de créer. Alors voilà, vous savez maintenant comment faire le menu de votre site web et vous êtes, ma foi, tellement bon et bonne.